Pour ce tuto j'utilise la version 1.01 d'Inkscape. Tout d'abord, je vais ajouter un calque sur lequel je vais pouvoir déposer mon image à analyser. Je la nomme image. Ensuite, je fais Fichier, Importer et je vais choisir mon image. Je fais Ouvrir puis OK. Je positionne mon image au centre de ma page, puis je verrouille mon plan pour que l'image ne bouge pas. J'active ensuite les aimants s'ils ne sont pas activés car j'en aurai besoin pour me faciliter l'étape suivante. Je vais créer un nouveau calque que je nomme « Cadre ». Sur ce calque, je dessine mon cadre avec l'outil « Créer des rectangles et des carrés ». Grâce aux aimants, il est assez facile de superposer ce rectangle précisément sur l'image de fond. Je prends mon sélecteur, puis je sélectionne mon cadre, clique droit sur le noir pour faire un contour noir, et clique gauche sur la croix rouge pour mettre un fond transparent. Je me rends dans le dossier des calques, et je fais clic droit sur le calque nommé cadre, puis je fais dupliquer. Je verrouille le calque cadre, et je renomme le nouveau calque. Je vais l'appeler tête Marianne. Je sélectionne ensuite l'outil Tracer des courbes de Bézier et je dessine le contour de la tête de Marianne. A vous de voir quelle précision vous souhaitez donner à ce dessin, qui peut être plus ou moins grossier. Pour zoomer, il suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée et de jouer avec la molette de la souris. Une fois que j'ai fini le contour, je dézoome et je sélectionne mon dessin et le cadre. Puis, je vais dans Chemin et je choisis Exclusion. A ce stade, rien ne semble changer vraiment, mais lorsque je choisis de colorier mon dessin en faisant un clic gauche sur le gris, seule la tête est encore visible. Je vais ensuite jouer sur l'opacité du plan. Là encore, chacun trouvera le seuil qui lui clombe bien le mieux. Pour ma part, je suis en général entre 40 et 60%. Pour effacer le trait noir qui entoure la tête de Marianne il faut absolument que je supprime le contour donc je fais clic droit sur la couleur du contour et vous voyez, le contour a disparu et on peut alors augmenter légèrement l'opacité pour avoir un rendu meilleur ensuite je vais retourner sur mon menu des calques et je vais pouvoir recommencer avec tous les éléments que je souhaite mettre en avant dans mon image je cache et je verrouille le calque tête de Marianne, clique droit sur le calque cadre et je recommence avec la charrue. Ensuite, pour pouvoir exploiter mes images en classe, je dois les exporter. Je vais dans « Fichier »,« Exporter au format PNG » qui permet de garder les transparences. Je sélectionne le fichier vers lequel je souhaite exporter mes images. Ici, je vais envoyer mes images dans le dossier « Marianne Maroc » qui se trouve sur mon bureau. Et je donne un nom à mon image. Ensuite, je fais « Enregistrer ». Puis « Exporter ». Ensuite, je retourne sur mon menu de calque, je masque le calque charrue et je fais apparaître « Tête de Marianne ». Et je l'exporte en prenant soin de bien changer le nom, sinon j'écraserai le fichier que je viens d'exporter avant. Dans le dossier sur mon bureau, j'ai donc mes deux images qui sont alors disponibles pour être insérées dans une fiche, dans un diaporama ou encore sur un tableau blanc comme OpenBoard par exemple.